Et bonjour à toutes et à tous, euh, Jacques Michel, je suis responsable du pôle événementiel à la direction de la culture de la ville de Montrouge. Et donc, mon rôle ici dans notre ville à Montrouge, c'est de participer à développer euh, des actions, des animations, des temps forts, qui nous permettent de rendre la ville plus agréable, plus heureuse. Comme dirait Monsieur le maire, un concept que j'aime beaucoup, c'est la densité heureuse. C'est effectivement ce sentiment d'être dans un espace où on se sent bien et où on n'a pas forcément envie d'aller chercher très loin des actions, des animations. C'est euh, les équipes de la ville qui sont derrière des manifestations comme les Soleilades, les journées européennes du patrimoine, inspiration végétale. Tout ça, euh, bien sûr, se faisant euh, en grande transversalité avec beaucoup d'autres services parce que sinon ça ne pourrait pas exister. On travaille avec euh, l'ensemble des services de la ville pour pouvoir proposer aux habitants de Montrouge une offre de qualité en termes d'événements culturels. De temps fort qui arrive là des périodes de fêtes de fin d'année et de Noël, euh, nous sommes vraiment sur euh, une approche euh, globale de proposer euh, une animation pendant un mois globalement du 9 décembre au 8 janvier avec tout un tas de propositions qui vont venir ornementer différents espaces, différents lieux de la ville avec des propositions très variées. Il y a eu un choix volontaire de la part de la mairie assumée d'avoir une réflexion sur une démarche de sobriété énergétique et donc nous avons fait le, le pari de supprimer la patinoire. C'était une proposition que nous aimions tous mais qui est très énergivore qui utilisent de l'eau, qui utilisent beaucoup d'électricité. Et on a préféré euh, aller là plutôt, de se, de se déplacer et déplacer les pôles de centralité, c'est-à-dire de sortir un peu de la place Crespe et d'aller proposer différentes animations, euh, à différents endroits de la ville durant un mois, ce qui nous a semblé euh, plus cohérent euh, avec euh, la nécessité que nous, nous traversons actuellement. vous allez pouvoir euh, avoir euh, des choses très contrastées et en même temps qui sont un, un canevas euh, d'ensemble. C'est-à-dire qu'on va avoir le lancement euh, ici même des illuminations euh, le 9 décembre où nous aurons un temps fort euh, en présence du maire et de l'équipe municipale pour illuminer la, la ville, qui cette année sera sous le thème de, du Candy Street, de la féerie gourmande avec euh, des grands bonbons, euh, un peu à la manière des Noëls anglais, des Noël londoniens ou, ou new-yorkais où on va avoir toute la ville qui va se, se, se vêtir de sucre d'orge, de bonbons et autres. Euh, et donc en parallèle de ça, tous les week-ends il y aura des animations et durant les périodes de Noël, ce qui n'était pas forcément le cas euh, au préalable, c'est-à-dire que là on aura le week-end d'après le lancement d'Art en Fête et de Art des demain au Beffroi et à l'Hôtel de Ville et qui va cette année expérimenter une démarche hors les murs, en lien avec le service commerce et l'association Montrouge Commerce, où nous allons agrémenter une dizaine de vitrines dans Montrouge, avec un parcours pédestre, et où ce sont des artistes montrougiens qui vont habiller à leur manière ces différents commerces. L'idée majeure qui nous anime, c'est vraiment oui, d'habiter de, de, la ville et de l'habiller. Et donc en parallèle de, de ça, nous aurons des déambulations, des animations ponctuelles presque tous les jours ou tous les deux jours. Des petits lutins, des, des échassiers, des parades un peu plus costauds qui amènent de l'énergie, de la joie au cœur et qui permettent de faire vivre davantage les rues de notre ville. Aussi un passage à la nouvelle année avec là une très grosse déambulation plus musicale, une batucada lumineuse et tropicale pour nous mettre encore une fois de la joie et de la bonne humeur avant d'entrer en 2023. Et donc globalement, on va avoir un mois assez riche avec plein de propositions qui se terminera et qui clôturera par la Galette des Rois qui aura lieu le dimanche 8 janvier. Et puis également du gospel le vendredi 23 en l'église Saint-Jacques-le-Majeur et le mercredi 28 en l'église Saint-Joseph. Donc vous voyez, on va vraiment avoir des activités qui sont sur différents quartiers et de travailler aussi sur ces deux semaines de vacances où tout le monde n'est pas parti et où il y a quand même des grands-parents, des parents et des enfants qui ont envie d'avoir une, une offre heureuse pour les fêtes.